De, de choses qu'on vient juste de voir, euh, qu'on va reprendre. Toujours, je rappelle le fait que la classe inversée, c'est une, une approche pédagogique. Et le mot-clé, c'est inverser. C'est quoi inverser C'est cette inversion, ce, ce changement d'ordre dans la façon d'enseigner, entre le présentiel et, et, et à distance, et entre l'enseignement le, entre classique et l'enseignement euh, euh, virtuel, l'enseignement euh, euh, par, par les technologies. Donc le, le concept de classe inversée, comme euh, le définissent beaucoup, ça veut dire il y a des définitions qui se croisent, qui sont les mêmes, c'est euh, ce renversement de, de l'enseignement traditionnel. Dans l'enseignement traditionnel, L'enseignant entre en classe, il donne le cours, les étudiants prennent des notes. À la fin, l'enseignant donne aux étudiants des exercices à faire chez eux. À la fin du cours ou de la formation, l'enseignant fait un devoir en classe. Il donne une question théorique, les étudiants répondent sur une feuille et ont une note. Alors, ce modèle-là classique, dans la classe inversée, il est complètement changé, inversé plutôt. Ça devient le contraire, dans le sens où l'enseignant le, le, le, le, ne donne plus de cours en salle, mais il va donner la matière du cours aux étudiants à consulter chez eux, que ce soit des vidéos, que ce soit des PDF, des textes, l'essentiel, le contenu d'un cours. Aujourd'hui, on parle de contenu. Ça inclut les, les vidéos, ça inclut les PDF, ça inclut les sites web, ça inclut même les, les livres papier, etc. Mais l'essentiel, c'est que l'étudiant chez lui, il va accéder à un contenu, il va le lire tout seul. Ensuite, les étudiants viennent en classe et le temps de la classe sera dédié à faire des activités. Alors que dans l'enseignement le, classique, le temps de la classe, c'est seul l'enseignant qui parle et qui donne la connaissance. Et les étudiants prennent des notes. La classe inversée, c'est l'inverse. Donc, les étudiants travaillent chez eux, lisent uniquement, prennent des notes, et ils viennent en classe et ils vont faire des activités. Donc, vous voyez, immédiatement, on voit le changement des rôles. L'enseignant en classe ne donne plus un cours, il ne dicte plus rien, mais il devient un tuteur, un accompagnateur. Il organise la pratique. Alors que dans l'enseignement classique, il organise la théorie, le discours. Là, il organise l'activité. Du côté de l'étudiant, dans l'enseignement classique, en ça, il est passif. Il, il est assis, il a un stylo, il prend des notes. Dans la classe inversée, il travaille, c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait les exercices, c'est lui qui trouve les réponses, c'est lui qui discute, qui commente, et l'enseignant le guide, il l'oriente. Il lui donne le travail à faire, ensuite il, il, il, il suit le, le, le déroulement du temps, il dit vous commencez maintenant, maintenant vous vous arrêtez, maintenant mettez-vous en petit groupe, etc. etc. Donc là, c'est le temps de l'action. Donc, les, par rapport à l'enseignement classique, il y a un renversement total de l'approche pédagogique. C'est pour ça qu'on appelle un enseignement ou bien un, une classe inversée. Donc, vous avez dans ce petit tableau des indicateurs qui montrent que, par exemple, l'enseignant dans la, dans la méthode classique, transmissive, où l'enseignant transmet la connaissance, il intervient quasiment à 80 de la transmission des connaissances. C'est lui qui vient avec la connaissance et les étudiants prennent note. Dans l'enseignement inversé, l'enseignant euh, va intervenir euh, entre 5 et 10 uniquement. Tout le reste, c'est l'étudiant qui va produire sa propre connaissance à travers les exercices et les activités. Il a déjà lu les textes, il a déjà vu les vidéos, il, a, euh, il vient en classe pour mieux comprendre ce qu'il a lu. L'activité dans la classe inversée, c'est pour confirmer le contenu des ressources qu'il a, qu a lues chez lui, à travers les activités interactives, les activités collaboratives, etc. Donc, l'enseignant, au lieu d'être quelqu'un qui transmet la connaissance, il devient un accompagnateur qui va faciliter l'apprentissage par l'étudiant lui-même. Donc, finalement, il y a un changement complet de, de, de, de, de rapport, de relation entre l'enseignant et l'apprenant. Ce n'est plus unidirectionnel de l'enseignant vers l'étudiant, mais ça devient de l'étudiant vers l'enseignant et de l'étudiant vers l'étudiant, parce qu'il y a également un travail de groupe dans la, la classe inversée. Et pour cela, <coughs> comme j'ai dit tout à l'heure, tout enseignant va organiser sa classe inversée comme, comme il le veut. Et c'est là où arrive la créativité. La créativité que la pédagogie active qui a été inventée pour accompagner la classe inversée, les enseignants deviennent créatifs. Et il n'y a pas de limite, ça veut dire que la classe inversée Peut se faire de façon infinie. Il n'y a pas une classe inversée standard. Chaque enseignant va dire, voilà comment je vais faire travailler mes, mes étudiants, individuellement ou par petits groupes. Mais l'essentiel, il va les accompagner, il ne va, il ne va pas leur donner la connaissance. La connaissance, c'est les étudiants qui vont la créer eux-mêmes en allant lire et en interagissant entre eux. Alors, dans la classe inversée, en réalité, il y a deux types. Il y a le, le, le modèle standard, le plus, euh, le plus courant, et le modèle enrichi, là où il y a plus de créativité et dans lequel il y a plus d'autonomie de l'apprenant. Alors, le premier modèle, c'est lorsque l'enseignant, c'est lui qui donne le ressources à consulter à domicile. L'enseignant décide. Voilà la vidéo, voilà le PDF que vous allez lire chez vous. Donc, l'enseignant a choisi lui-même les ressources euh, théoriques. L'étudiant va les lire chez lui. Ensuite, en classe, ils vont faire des travaux, des pratiques autour de ça. Donc, et le, le, euh, le, le, le, le contenu et les activités sont dictées, sont définies par l'enseignant euh, à travers le scénario qu'il a déjà préparé, comme on a vu avant, de contenu avec avec YouTube, avec les sites web, avec les bibliothèques numériques. Donc, tout est se trouve sur Internet. Donc, l'enseignant, au lieu de donner des ressources à lire ou bien à visualiser, il va donner juste un sujet. Il va dire aux apprenants, nous allons travailler sur le... La, le théorème de c'est pas la fonction euh, en maths c'est pas laquelle ou bien en physique etc il donne le sujet, et il va dire aux étudiants vous allez sur internet vous documenter pour lire des articles, lire des mémoires, voir des vidéos, chercher ce que vous pouvez trouver sur internet sur le sujet Et à ce moment-là vous allez vous informer sur le sujet et en venant en classe, Chacun va faire un rapport, ou chacun va faire un, une, un résumé, ou bien on va faire un, un débat, un brainstorming, une discussion, et, et c'est ça, les activités sur les ressources que les étudiants ont consultées. Donc, vous voyez, les deux types. Soit l'enseignant donne tout, soit l'enseignant, il guide, il oriente, il donne le choix du thème. Les étudiants doivent chercher par, sur Google, sur Internet, ils vont chercher dans les bibliothèques numériques, toutes les ressources sur YouTube, sur n'importe quoi, ils vont lire et ils viennent en classe faire des activités. Et les activités changent, varient énormément selon la pédagogie active et on va voir quelques exemples. Donc les étudiants se documentent individuellement sur le sujet qui est proposé par l'enseignant et ils viennent pour euh, présenter des synthèses euh, pour discuter de, de, de, de, de la synthèse de l'un des autres. Donc, il y a des exposés. Euh, un étudiant, il va exposer ce qu'il a retenu sur le sujet et les autres vont discuter de ça. Donc, vous voyez que l'étudiant n'est plus passif. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui dicte et lui prend note. C'est lui qui va chercher l'information, c'est lui qui va la présenter et l'enseignant, il est là, il est spécialiste de la, de la matière, mais il ne donne pas la théorie. La théorie, c'est les étudiants qui vont la chercher. Et lui, il est là pour corriger. Au cas où euh, un étudiant n'a pas bien compris un concept, donc il a exposé quelque chose qui n'est pas correct, Et lui, il la complète. Il a dit, ah, ah, attention, ce que vous avez lu manque quelque chose. Et voilà ce qu'il ce qu faut dire. Donc, l'enseignant, son rôle, il corrige, il accompagne, il oriente. Donc, de la façon, l'étudiant... A vraiment fait un travail actif. Il n'a pas été passif, il est été actif. Et nous allons voir dans cette approche-là comment le savoir se transmet de façon beaucoup plus solide parce que l'apprenant, il a participé à sa propre connaissance. Il n'a pas attendu à ce que l'enseignant le lui dicte. Il a cherché lui-même. Et en plus, il y a un autre facteur psychologique très important. Le, le, le facteur, ce que Jean Piaget, c'est un, un, un théoricien très connu dans la pédagogie constructiviste, appelle le principe de l'accommodation. Cela veut dire, je la définis rapidement, chacun de nous connaît quelque chose, a de la connaissance sur un sujet. Tous, ça veut dire, par l'expérience que nous avons, nous connaissons des choses. Il se trouve que parfois, ce que nous connaissons n'est pas vrai mais elle nous paraît vraie parce que on est habitué à ça on est dans la certitude que c'est vrai alors piaget il dit pour valider une connaissance il faut la confronter avec la connaissance de quelqu'un d'autre je sais que je sais par exemple que, que l'éclipse solaire que, le, que, le, que, le sole, que la Lune cache le soleil euh, parce que qu'il euh, y a un phénomène météorologique. Pour moi, j'explique l'éclipse d'une certaine façon, et pour moi, c'est ça la, la vérité. À un moment donné, quand je parle avec quelqu'un d'autre sur l'éclipse, il va me dire, non, non, ce n'est pas ça. Euh, et, et voilà les arguments. C'est parce que qu'il donne d'autres raisons, d'autres explications. Et à ce moment-là, nous entrons dans un débat. Je lui dis non, euh, vous vous trompez, euh, c'est moi qui ai raison. C'est parce que parce que. L'autre, il dit non. Et à ce moment-là, il va y avoir une confrontation d'arguments scientifiques. On va chercher, on va tester, on va lire les encyclopédies, etc. Jusqu'à ce que, à la fin, on trouve la vérité. Le résultat, c'est que l'un de nous se trompait, moi ou l'autre. Donc, c'est lui qui se trompait... Il va corriger sa connaissance parce que maintenant, on a la preuve. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Celui qui avait une explication, maintenant, il est conforté. Il sait maintenant qu'il avait raison. L'autre, il sait qu'il avait tort, il a corrigé sa connaissance. Donc, vous voyez le passage de l'assimilation de quelque chose au passage à l'accommodation. La, à Ça, c'est un principe pédagogique très important dans la pédagogie active. Raison pour laquelle la pédagogie, la classe inversée, laisse les étudiants confronter leur point de vue pour dégager une vérité absolue. Parce que tout le monde pense qu'il a la vérité, mais ce n'est pas toujours évident. Donc là, le moment de la discussion en classe, il est très, très important. En présence de tout le monde, chacun va présenter ses idées et la discussion va permettre de corriger les erreurs. L'enseignant, son rôle, c'est de veiller à ça, et lorsqu'il voit que les étudiants n'arrivent pas à trouver la bonne réponse et la bonne argumentation scientifique, il intervient pour la donner. Là, c'est une approche, mais il y a toujours d'autres approches à faire dans ce cadre-là. Donc, il y a un changement de, de rôle, c'est ça le plus important. La classe inversée, elle change complètement le rôle de l'enseignant et de l'étudiant. Ce qui est difficile au début, parce que les enseignants sont habitués à être transmissifs, les étudiants sont habitués à prendre des notes. Donc, la classe inversée, au début, c'est un peu difficile. Parce que c'est un, un entraînement, c'est un, un, un changement de rôle, et surtout, les étudiants sont placés au centre maintenant, c'est eux qui font tout le travail. Et parfois, il y a des étudiants qui n'aiment pas ça, euh, etc. Certains enseignants aussi n'aiment pas changer ce rôle, parce que les enseignants ont toujours l'impression d'être les maîtres de, de, de la classe, et ils sont le maître absolu. Il y a des, des profs, il y a des gens qui, qui aiment ce rôle-là, et être dominant, être autoritaire. Alors que maintenant, les choses changent, il n'est qu'accompagnateur. Et là, ça ne diminue pas son importance, parce que c'est toujours lui qui guide, c'est toujours lui qui observe, c'est toujours lui qui corrige. C'est toujours lui qui a la connaissance de la thématique du sujet. Et il intervient quand il le faut. Alors, ça reproduit un peu, je parle de la pédagogie active, si vous voulez, dans la classe inversée. La classe inversée, elle est essentiellement fondée sur la pédagogie active. Ça euh, reprend des théories qui ont été développées depuis euh, le début du, euh, du siècle dernier. Et euh, il y a un modèle qu'on utilise beaucoup dans... Dans, les, dans la pédagogie, ce qu'on appelle le, le, le cône d'apprentissage d'Edgar Dale, c'est un chercheur américain qui a testé par les pratiques, les observations et la pratique que lorsque on lit quelque chose, on retient uniquement 10% de ce qu'on lit. Je lis un article, je, je, le, je le cache, pendant 24 heures, je, je, je, je, le lendemain ou bien dans une semaine, je ne retiens au maximum 10% de ce que j'ai lu. J'oublie le reste. Quand j'entends quelque chose, je retiens 20%. Parce que ça s'explique sur le plan cognitif. Quand je lis, il y a la concentration de la lecture, je suis les caractères et les yeux, etc. Et la capacité intellectuelle de compréhension elle est plus ou moins réduite par le fait de voir les caractères, la distinction des caractères, etc. Entendre, je concentre toute mon attention sur écouter quelqu'un qui parle. Voir, il y a voir, entendre et lire, il y a 30% de ce qu'on voit. Cela veut dire que quand je vois quelque chose, je l'assimile mieux. Moi, je me souviens d'une approche pédagogique classique à un moment donné. Quand enseignant, notre enseignant dans, au lycée, dans le temps, quand il nous donnait un cours théorique, chaque fois qu'il prononce un nouveau mot, un concept nouveau pour nous élèves, euh, dans le temps, on avait le tableau blanc avec de la craie, il prend la craie et il le crie sur le tableau. Il crie que le mot. Il continue à parler, à parler, à parler, mais chaque fois qu'il prononce un nouveau mot, il prend la craie et il l'écrit. À ce moment-là, on ne comprenait pas. Mais, Aujourd'hui même, quand je ferme les yeux, je me souviens d'un concept à travers la forme ou comment l'enseignant l'a écrit. Cela veut dire avoir écouté le mot par l'enseignant et l'avoir vu l'écrire, ça double la capacité de mémorisation et de compréhension. Donc, voir, la vue, elle est plus forte en termes de compréhension que, que, que, que, que le fait de, de lire soi-même ou d'entendre. La vue, c'est très important pour apprendre des choses. Donc, c'est pour ça que parfois, le fait de montrer une vidéo, ça permet effectivement de mieux comprendre des choses que de l'écouter, que d'écouter un enregistrement sonore. Regarder un film, visiter une exposition, regarder une démonstration permet de retenir 50 Participer à une discussion, donner une conférence, donner un point de vue ça va jusqu'à 70% parce que, vous voyez, petit à petit, on devient plus actif. De, de, de simplement lire jusqu'à plus, plus, plus on avance, mieux on engage nos facultés sensorielles. Donc, nous optimisons les chances de maîtriser des choses, de comprendre des choses. La dernière, simuler une expérience, présenter une expérience, expérimenter, on est dans l'action. Plus on fait des choses, plus on fait des, des activités, plus on maîtrise des choses et on comprend des choses. 80% de ce qu'on dit est fait, nous le retenons par la pratique, par l'action, par l'expérience, par la manipulation. Oui. Euh, une citation de Confucius, « Je vois et j'oublie, j'entends, je retiens, je fais, je comprends. » Donc vous voyez là, l'évolution, plus on fait de l'action, plus on comprend des choses, plus on, on retient en mémoire. Ceci se traduit par <coughs> ce qu'on appelle également dans la pédagogie active la taxonomie de Bloom. Une taxonomie, c'est une liste de verbes, de verbes d'action. Une taxonomie, c'est une liste soit de mots, soit de termes, etc. Mais Bloom a établi une liste de verbes d'action. Les verbes d'action que fait l'enseignant et qui fait l'apprenant. surtout. Et les actions que fait l'apprenant vont du plus passif au plus actif. Et plus on va dans l'action, plus l'action devient un peu complexe, mais plus elle est complexe, mieux elle nous permet de comprendre des choses. Donc, on va de la compréhension à l'application, à l'analyse, à l'évaluation, à la création. Quand on crée nous-mêmes quelque chose, cela veut dire on comprend ce qu'on est en train de créer. Mais lorsque j'écoute, je peux comprendre, mais tant la compréhension lui manque la partie pratique. Donc c'est pour ça c'est très important d'engager les apprenants dans la création de quelque chose. Créer un résumé, créer une créer une synthèse, retoucher une image, euh, résoudre un exercice, euh, faire un rapport, euh, traiter un projet. Donc plus il crée, mieux il comprend. Et encore plus il crée en collaboration avec d'autres plus il comprend parce qu'il va confronter ce qu'il connaît déjà avec ce que connaissent les autres. Et à ce moment-là, il y aura ce moment d'interaction et le moment d'accommodation qui permet à tous de valider leur connaissance. Si je connais quelque chose et en, en travaillant, faisant un exercice avec les autres, mon raisonnement s'avère juste, je valide ma connaissance, je dis tiens, j'avais raison. Mais si je découvre que la connaissance de l'autre est plus, est plus valable parce qu'elle est mieux argumentée, à ce moment-là, je dis « Ah, il est temps que je change ma connaissance de ce sujet parce que ce que je savais n'était pas correct. » Donc, vous voyez que dans la pratique, l'action et la collaboration, les deux, sont très, très importants dans la pédagogie active. Et ça, effectivement, on va le trouver dans la classe inversée. Donc, le, le, la pédagogie active de, euh, de, euh, de, va permettre de faire en sorte à ce que ce n'est plus l'enseignant qui fait l'enseignement, mais c'est l'apprenant lui-même qui contribue à sa propre formation. par l'accès à la théorie lui-même en allant lire, voir les vidéos, et en classe, il va faire les exercices, la pratique, toujours, mais l'enseignant garde son rôle important, il cadre tout ça, il donne le tempo, il donne le, la direction, il donne le timing, il donne la façon de faire et il contrôle un peu tout ça. Donc, le, on est dans une logique inversée dans laquelle l'apprenant est au centre du processus. Et l'activité va se faire à travers des nouvelles compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle, qui se focalisent essentiellement sur ce principe d'autonomie. L'étudiant n'est plus dépendant de l'enseignant à 100%. L'étudiant peut travailler en autonomie tout seul. Lorsqu'il va lire des choses, qu'on lui a demandé de lire, lorsqu'il va faire des exercices tout seul, et lorsqu'il peut lui-même travailler avec d'autres, et dans, au sein d'un groupe, il va être autonome ici, si le groupe sera autonome pour travailler ensemble. Le travail de groupe va développer l'esprit critique. Quand j'expose ou bien quand j'entends un collègue qui dit quelque chose et moi, j'ai une autre connaissance, je peux le critiquer. Quand je fais un exposé en classe par rapport à ce que j'ai lu, les autres peuvent me critiquer. Et la critique fait avancer la connaissance. La science avance sur le principe de la critique. Et c'est pour ça que le travail en équipe est très important. Et tout travail qui est fait, on communique le résultat. Et tout tous les, les moyens de communication permettent, par la diffusion, par l'exposé oral, par le travail de groupe, par les dossiers, etc., il faut toujours communiquer une idée, une connaissance qu'on a, euh, qu a, qu a obtenue. Et alors, Ça rejoint également une autre citation de Galilée qui a dit à un moment donné, « On ne peut rien enseigner à, aux autres, on ne peut que les aider à découvrir par eux-mêmes ». Oui, donc euh, comme il y a un, un proverbe je vois, chinois, je ne sais pas, euh, au lieu de, je ne sais pas comment ça s'est dit dans plusieurs cultures, au lieu de me, me donner un poisson, apprenez-moi à le, à le pêcher. Parce que si vous me donnez un poisson une fois, je ne peux pas l'avoir une deuxième fois. Mais si vous m'apprenez à pêcher, à pêcher, je vais pêcher le poisson à chaque fois. Donc là, si vous apprenez comment découvrir vous-même la connaissance, vous allez appliquer la même méthode, dans d'autres conditions d'apprentissage. Vous ne restez pas limité à la connaissance que moi, comme enseignant, je vous donne. Vous allez être limité juste à ça. Mais si je vous apprends comment découvrir la connaissance par la pédagogie active, vous allez vous-même vous débrouiller pour retrouver toute connaissance dont vous avez besoin. Alors, comment on organise une classe inversée On vient à l'approche pédagogique. On va retrouver ce scénario avant, pendant et après. Avant d'arriver de faire la classe inversée, pendant le déroulement de la classe inversée, après la classe inversée. Donc on va retrouver ce qu'on a vu dans la classe <coughs> virtuelle et on va retrouver la notion de scénario. C'est pareil, donc on ne va pas trop <coughs> là-dessus. Donc avant de faire la classe inversée, l'enseignant se prépare hors classe pour définir ce que lui, comme enseignant, doit préparer comme matière, comme activité, comme exercice, comme évaluation. Et ce que l'apprenant également doit faire durant la classe inversée pour euh, réaliser les activités. Donc là, c'est également un scénario. Comme une classe virtuelle a un scénario, la classe inversée également a un scénario. La logique du scénario est toujours la même. Avant, pendant, après, on a une fiche qui nous décrit exactement ce qu'il faut faire. Et étant donné que la classe inversée a un temps asynchrone et un temps synchrone, donc on va essayer de définir ce que l'on fait avant, pendant et après. Le pendant, il sera timé avec le, le temps, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, etc. Ça dépend de la durée de la classe inversée. Avant et après, l'enseignant, il est libre, il prend tout le temps pour préparer plus ou moins la matière concernant la préparation, concernant l'évaluation et le bilan à la fin. Et pendant la séance, il va bien contrôler ça pour ne pas déborder sur le temps imparti de la séance. Donc, avant, on définit ce que fait l'enseignant, la préparation, ce que fait l'apprenant si je lui donne des vidéos à voir, des textes à lire avant de venir en classe. Donc là, pour une séance de classe inversée, je définis. Ce que l'apprenant doit faire, il doit visionner une capsule vidéo, il doit lire des documents, il doit chercher sur Internet, il doit se préparer en répondant à un quiz <coughs> préalable, etc. Et en arrivant en classe, il y a des activités, le déroulement de la classe également, le scénario doit prévoir, euh, doit faire le, le point sur les activités préparées en amont, ça veut dire euh, on a vu dans la classe virtuelle, comment on accueille les apprenants, on, on teste si les, les questions techniques sont bien résolues, tout le monde est prêt et on commence les activités. Et dans les activités, il y a la partie que fait l'enseignant, la partie que fait l'apprenant et à la fin, l'enseignant va lire les traces, lire les rapports, faire le bilan de la séance, identifier les dysfonctionnements, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, etc. Et également, on définit ce que l'étudiant peut faire après la séance. Par exemple, je dis à l'étudiant, préparez-vous pour la séance d'après. L'étudiant doit, après la classe inversée, se préparer pour la séance d'après. Donc, je le décris dans le scénario de la classe inversée, dans sa phase d'évaluation à la fin, comme étant la classe inversée, elle s'inscrit dans un enchaînement, dans un cours plus grand. Il y a plusieurs séances. Là, nous sommes en train de définir une classe inversée d'une séance de qui va prendre une heure ou deux heures. Donc, là, je vais vous donner un petit exemple d'une activité dans une classe inversée. Une classe inversée, c'est un ensemble d'activités. Là, je focalise sur une activité. Une activité, par exemple, qui va euh, consister à euh, faire ce qu'on appelle une fiche de lecture. Je donne aux étudiants un article à lire et je leur demande de préparer une fiche de lecture. C'est qu'ils ont compris de l'article. Juste une petite note à préparer. Donc, avant de venir en classe, l'enseignant crée un guide dans lequel il rassemble et détaille quels sont les critères, comment préparer une fiche de lecture. Donc là, c'est juste le tutoriel pour que l'étudiant sache comment prendre des notes sur l'article que je lui donne à lire pour le discuter en classe. Donc, l'enseignant, avant de venir en classe, il a déjà créé un guide. Il le rédige à l'instant même ou bien il il l'a déjà, donc il distribue. Donc, il distribue le guide aux apprenants et demande de lire l'article dont il souhaite que les apprenants résument par une fiche de lecture. L'activité le, dans la classe inversée, c'est juste lire un article et en classe inversée, on va discuter de l'article à travers des fiches de notes. L'étudiant, il lit l'article, il prend des notes. En classe, quand il arrive, les apprenants sont amenés à rédiger une fiche de lecture par deux. Donc, l'enseignant dans la classe pendant 5 minutes, il va les mettre par groupe de deux. Il dit, donc, il le fait automatiquement, comme on a vu avec les outils de classe inversée. Il va partager les 10, les 20, les 30 étudiants en groupe de deux. C'est lui qui choisit ou bien il leur dit, mettez-vous par deux ou bien pour gagner du temps, il va partager en deux. Allez, ce pas grave. On met tout le monde deux par deux et on leur dit, vous avez 10 minutes pour lire vos synthèses, vos fiches de lecture, l'un à l'autre, et pour fusionner et créer une seule fiche. Donc, c'est un moment d'éducation entre les étudiants. Chacun va dire à l'autre, voilà ce que j'ai compris. Il se corrige, il dit, non, ce n'est pas l'idée principale. Voilà l'idée principale. L'essentiel, ils travaillent ensemble pour rédiger une note de synthèse. Et l'enseignant, il peut aller d'une salle à une autre, virtuellement, dans la classe inversée, c'est-à-dire à travers outil, euh, euh, les outils qui ont la capacité de gérer des, des espaces différents. L'enseignant peut aller d'une classe, d'un espace à un autre. Et il va voir le tableau blanc des étudiants qui rédigent. Il observe, il fait le tour virtuellement et pendant 10 minutes, il ne fait que tourner dans les salles pour voir ce que font les étudiants. Une fois après 10 minutes, les fiches des, des, des étudiants sont rédigées, sont, sont déposées sur le sur, les, sur le, la plateforme, sur l'espace de, de partage de cours, des ressources, et les étudiants vont lire les travaux des uns et des autres. Et à ce moment-là, ils vont prendre des idées ici et là, et ils vont améliorer leurs fiches en fonction des commentaires qu'ils ont reçus par les autres. Donc, chacun va lire la synthèse de, de, des autres, et ils vont commenter. Donc, pendant 30 minutes, pendant 20 minutes, il va y avoir un échange de points de vue sur les notes de lecture de l'article. Donc là, c'est juste un exemple. Ce n'est pas, pas quelque chose de, de, de stéréotype, mais c'est quelque chose qu'on improvise pour faire ce type d'activité. Lecture d'un, note de synthèse individuelle, note de synthèse de groupe par deux, et commentaires de notes de synthèse par tout le monde. Ceci, l'enseignant va dire combien de temps pour rédiger les notes individuelles, combien de temps pour faire la synthèse de, de groupe, et combien de temps pour faire les commentaires sur les notes de groupe, donc en fonction du volume de temps qu'il a. Alors, ce scénario de la séance de la classe inversée, on va retrouver le même modèle, le template, qu'on a vu pour la classe virtuelle. Vous avez une colonne, euh, une rangée pour les activités avant, pendant et après. Bon, J'ai essayé de mettre une traduction vietnamienne, je ne sais pas si elle est correcte. Mais donc vous avez avant, pendant et après. Avant la classe inversée, il y a une colonne pour la durée, le contenu, les activités enseignement-apprentissage pour l'enseignant et pour l'étudiant. Cela veut dire indiquer ce que l'enseignant doit réaliser avant la séance, indiquer ce que l'étudiant doit réaliser avant la séance, donc l'enseignant et l'étudiant. Activités d'évaluation, matériel requis. Il y, a des, il y a des cases qui restent vides. Par exemple, pour la durée, avant le cours, bon, on ne va pas limiter, Maintenant, on laisse vide. Mais dans la, la ligne au milieu pendant, parce que la classe inversée, c'est une durée, c'est du synchrone, on est limité par le facteur temps. Donc, on va dire, indiquer ce que l'enseignant fait pendant la séance, on va dire une durée, le contenu de la, de la séquence, dans, dans la ligne pendant, on peut subdiviser en autant de, de ressources et d'activités. Séquence 2, 3, 4, qui sont qui vont avoir lieu pendant la classe inversée. Donc, pour chaque activité, on dit combien ça dure, quel est le contenu de la ressource, et quelles sont les activités que font l'enseignant, que font les étudiants, et comment seront évaluées ces activités-là, et quel est le matériel utilisé. Du chat, du Zoom, des quiz, etc. etc. Donc là, c'est une, une maquette d'un scénario d'une classe inversée qu'on peut adapter à son besoin, mais l'essentiel qu'à la fin, lorsque c'est rempli, vous avez une, une fiche détaillée d'une classe inversée pour vous rappeler comment l'organiser, comment la préparer, etc. Alors, on va reprendre ici la période, vous voyez qu'il y a avant, pendant et après, on va prendre juste quelques indications sur la phase avant, en vert. on va préparer la matière pédagogique, avant d'entrer en classe inversée, l'enseignant prépare la matière. Donc, des conseils qui sont donnés, mais ce n'est pas des règles. Comme j'ai dit, l'enseignant lui-même choisit les ressources qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il doit utiliser comme activité C'est lui qui rédige son scénario. L'essentiel, qu'il se prépare. C'est ça l'objectif. Alors, le conseil, c'est de choisir, de construire, de préparer les ressources. Soit il les rédige, soit il les prend sur Internet. Mais l'essentiel, qu'il identifie quelles ressources il va utiliser. Il est conseillé dans ce cas-là d'utiliser les ressources éducatives libres. Aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de portails, de bases de données qui contiennent des supports de cours pour toutes les matières, pour toutes les disciplines, et qui sont gratuites, qui sont protégées, qui sont de, sous la licence Creative Commons. Cela veut dire que vous avez le droit de les utiliser dans votre cours. Là, c'est tout un chapitre, la notion de Creative Commons. C'est important également de faire une formation sur la notion de droit d'auteur, parce que ça devient de plus en plus important, et de respecter les droits d'auteur, de ne pas utiliser de ressources produites par d'autres sans leur autorisation, mais on a aujourd'hui des ressources éducatives libres, ça veut dire on peut les utiliser sans demander l'autorisation de l'auteur. Et là, c'est très important comme enseignant de savoir où trouver des ressources éducatives libres qu'on peut utiliser dans son cours gratuitement. Ensuite, très important dans la, dans la préparation de, de, la, de la classe inversée, de prévoir des activités de travail en groupe, de prévoir à un moment donné de mettre les étudiants en groupe pour travailler ensemble. Et également, si possible, d'utiliser des services externes. Si vous utilisez Zoom ou n'importe quel outil de visioconférence pour faire la classe inversée ou une plateforme, utilisez des web services qui sont sur Internet et qui sont euh, gratuits pour faire, par exemple, un sondage, pour faire un quiz, pour faire euh, euh, plein d'activités. On va voir quelques, quelques outils. Et euh, vous avez d'ailleurs la liste euh, des outils pour créer des contenus et des annotations pour euh, la classe inversée. Vous avez euh, des, des outils avec des liens. Quand vous cliquez dessus, vous trouvez l'outil en, en ligne. Et ce sont des outils très utilisés pour animer une classe inversée. Visme, par exemple, pour créer des animations, des, des slides, des diaporamas, euh, des, des, des infographies, des images, faire un montage graphique, et c'est gratuit. Idée puzzle, c'est pour créer des montages de vidéos avec des questions interactives, pour créer une vidéo pédagogique avec des questions dedans. Et L'étudiant, quand il affiche la vidéo, il reçoit une question, il clique pour répondre, choisir une réponse, etc. Donc, vous voyez c'est des outils avancés qui permettent d'enrichir l'activité pédagogique dans une classe inverse. Le AWW, c'est un tableau blanc en ligne. Vous mettez juste le lien dans le scénario ou bien que vous donnez dans le chat pour les étudiants, vous le dites, cliquez sur le lien, vous allez sur un tableau blanc et vous allez travailler ensemble pour rédiger un document commun. Tout le monde rédige en même temps. Et là, c'est un tableau blanc collaboratif. Et le résultat, ils l'enregistrent et ils mettent sur la plateforme comme étant un travail collaboratif. Donc, vous voyez, il y a un grand nombre d'applications et de création. C'est également un autre tableau blanc. Euh, de Sophia, c'est un créateur de... Euh, qu'on qu peut créer par, par des groupes. C'est comme un wiki... Euh... Evernote, c'est également très utilisé pour organiser les cours et les documents par matière et par chapitre. C'est une question d'organiser un, un, un document de cours. Théorique, vous pouvez rédiger un, un petit livret, un petit, un, petit, un, petit, un petit livre avec Evernote pour le structurer, l'organiser avec des chapitres, des parties, etc. Donc, il y a plein d'outils qui viennent en plus de la plateforme ou bien de l'outil de visioconférence que vous pouvez connecter pour l'utiliser en classe inversée. Alors, tout ceci se traduit sous forme d'un scénario. Toujours comme on a vu pour la classe inversée, la classe hybride, la classe inversée également a une, un scénario. Le scénario varie également, c'est vous qui choisissez, mais euh, là, c'est juste un prototype. Vous avez une fiche dans laquelle il y a l'entête, dans laquelle vous définissez, si vous avez plusieurs classes inversées, plusieurs cours, donc c'est bien d'avoir une fiche qui commence par identifier le, le contexte, le public cible, qui c'est qui, le niveau, c'est la classe quatrième, troisième, deuxième, quelle promotion, quelle année, quelle matière, la durée, cela veut dire combien dure la classe inversée, dans quel cadre elle s'inscrit, dans un, dans, un, dans un cours de, de, de semestre, dans un cours annuel, etc. Et la fiche, euh, le scénario concerne une séance de deux heures, une séance d'une heure, une séance de quatre heures, etc et le niveau euh, éducatif selon le curriculum, et les deux cases, les objectifs d'enseignement, qu'est-ce qu'on qu qu vise par l'enseignement de cette, de cette séance-là, et les objectifs du côté de l'apprentissage, de l'apprenant. De les deux sont formulés avec, euh, comme vous voyez à la fin, euh, dans cette case-là, on va me dire, le cours vise à, par exemple, développer les compétences chez l'apprenant de résoudre des équations au deuxième degré, par exemple. Mais du côté de l'apprentissage, l'énoncé commence par après la, la classe inversée, l'apprenant sera capable de résoudre une équation de deuxième degré. Là, c'est une c'est une formulation adaptée côté enseignant et côté euh, compétence apprenant. Donc c'est juste pour distinguer. Donc ce que l'enseignant le, le, attend de la classe inversée. Ce, que euh, ce qui est attendu pour l'apprenant du côté, du côté de la classe inversée. Et euh, bien sûr, il y a une case à la fin pour dire, voilà les ressources que je vais utiliser. Des applications en ligne, PowerPoint, des quiz, des vidéos, etc. Juste pour rappeler, voilà les outils qui sont, euh, qui sont euh, utilisés. Ça, c'est l'entête, mais une, une, une, un scénario, c'est plus lent, on va voir des exemples après. Alors, je reviens euh, également euh, à la partie pendant maintenant. Donc, ça, c'est avant euh, pour préparer les scénarios. Maintenant, quand vous arrivez en classe, vous êtes dans la logique de l'animation, la, de la pédagogie active. Alors, la pédagogie active, il n'y a pas de liste. C'est vraiment très créatif. C'est votre choix. C'est vous qui choisissez quelle est l'activité que vous allez donner à l'enseignant et qui soit plus... Elle est ludique, ça veut dire qu'il faut éviter la monotonie, il faut éviter la routine, il faut toujours euh, viser l'action la, la, de la part de l'étudiant, le travail collaboratif, euh, la courte durée pour éviter l'ennui, etc. Donc là, c'est un ensemble de choses pour laquelle il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Euh, là, je n'ai donné que quelques exemples, mais si vous allez sur Internet chercher... Pédagogie active, vous allez trouver une longue, longue liste de façons pédagogiques comment animer une classe, comment animer une activité. Active pédagogique, différente de l'autre, dans laquelle il y a de la créativité, il y a du jeu, il y a de curiosité il y a de l'animation qui permet de garder l'intérêt de l'apprenant. Là, Je n'ai donné que quelques exemples qui visent essentiellement à rendre les apprenants actifs parce qu'un étudiant, au bout de 15 minutes, s'il ne fait rien, il abandonne, il, il, il est distrait, il va penser à autre chose. Maintenir leur intérêt. L'intérêt, c'est lorsque il découvre des choses nouvelles, ça éveille sa curiosité. Donc, il faut lui donner une activité qui lui permet de découvrir des choses nouvelles facilement. Euh, faire des activités qui favorisent le débat entre eux, les étudiants. Cela veut dire l'échange, on a vu que échanger des points de vue, ça permet de rectifier des connaissances, etc. Développer l'esprit critique. C'est très important de mettre dans des situations de critique pour dire « ah non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas faux » et toujours basé sur l'argument. Il faut éviter le jugement de valeur. C'est surtout l'argumentaire. Si c'est vrai, pourquoi Si c'est faux, pourquoi C'est très important, c'est ça la, la logique de, argumentative, le, la logique scientifique. Alors, les, les activités qu'on peut faire, je vous ai donné juste quelques exemples, comme la carte conceptuelle. La carte conceptuelle, ça, ça veut dire si vous donnez un article à lire, un article contient des idées et des concepts. Après la lecture de l'article, vous dites aux étudiants, vous allez extraire les mots-clés qui reproduisent la, le contenu de cet article-là et vous allez faire une carte conceptuelle en faisant des liens sémantiques entre les concepts. Si euh, j'ai dit par exemple un, un euh, je sais pas moi je, un article qui parle de la révolution euh, de la révolution de l'industrie l'industrie 4.0 l'industrie 4.0 est un domaine dans lequel on va parler de la robotique de l'intelligence artificielle des, des, des, des, des logiciels des ordinateurs etc tous ces mots clés ils vont les sortir les mettre dans une carte conceptuelle et créer des liens par exemple, l'intelligence artificielle est, est, est, est fait fonctionner le robot, la robotique ou la robotique fonctionne avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en lien avec le logis, les logiciels. L'intelligence le, artificielle est un logiciel. Le logiciel euh, peut prendre forme d'une intelligence artificielle. Vous voyez, c'est des liens qui se trouvent entre les concepts pour créer, reproduire la thématique et les idées de l'article. Donc, c'est juste une façon de faire et on peut l'appliquer pour plusieurs, plusieurs domaines. Ça peut se faire individuellement, entre deux personnes, pour discuter des liens qu'on va créer ou bien en groupe. Euh, il y a les autres formes, euh, vous voyez, donc vous pouvez les lire, on ne va pas les lire en détail. Par exemple, le ThinkPayShare, c'est juste une, une appel, appel, anglaise, c'est une invention, une créativité d'un enseignant au début, les apprenants réfléchissent individuellement à une question posée par l'enseignant et notent leur réponse par écrit. C'est une pratique. L'enseignant pose une question. Les étudiants répondent en rédigeant une petite note sur un bout de papier. Deuxième phase, les apprenants comparent les réponses avec leurs voisins et cherchent à trouver une solution qui fait consensus. Il y a deux étudiants qui ont confronté leurs réponses. Ils ont trouvé qu'il y a une différence dans les réponses données. Donc, ils vont discuter ensemble pour dire, on va se mettre d'accord pour dire que la réponse, c'est ça. Ensuite, troisième phase, l'enseignant qui interroge les groupes d'apprenants note les réponses au tableau et anime la discussion plénière. Ça veut dire que le travail commence par être individuel, par petit groupe. Ensuite, toutes les réponses sont rassemblées par l'enseignant et un débat global va être lancé pour dire Qu'est-ce que vous pensez de ces réponses? Est-ce que c'est la bonne réponse, etc.? Donc, c'est une dynamique de groupe. Donc, vous voyez comment, par une simple question, on a fait des activités individuelles, par deux et par groupe, en ayant cette interaction, cette collaboration. Donc, vous voyez que la réponse est venue des étudiants. L'enseignant n'a pas donné la réponse. Il intervient si personne n'a trouvé la bonne réponse. Mais la bonne réponse, elle a été créée par les étudiants, individuellement, par petits groupes et. En collectif. Ça, c'est un exemple. Les jigsaw, par exemple, puzzle, l'enseignant prépare une série de questions ou une série de ressources à consulter. Et après avoir mis les, les, les apprenants en groupe, euh, voilà, c'est un peu pareil. Cette dynamique de groupe il va créer des petits, des, des, des petits groupes qui vont entrer en, en interaction et dégager une sorte de réponse standard qui va constituer la réponse à la question posée. Donc, c'est un petit puzzle qui sera recomposé par les apprenants. Un mini quiz, c'est deux ou trois questions qui sont données. Vous voyez, il ne faut pas donner des quiz de, de 20, 40, 50 questions en, dans, une classe, dans une classe inversée en, en synchrone. C'est juste deux trois questions pour tester que euh, les concepts ont été bien compris. Le Philippe 6.6 également situe une autre approche. Donc, comme j'ai dit, la liste est longue. Là, j'ai pris quelques exemples qui sont un peu originaux par rapport à ce qu'on est habitué de faire avec les étudiants. Mais il y a énormément d'approches de, de pédagogie active qui permettent effectivement de faire ce genre d'activité qui anime une classe inversée. Là, vous avez une petite liste qui n'est pas définitive non plus. Les exposés interactifs, les quiz start-up, les synthèses, les films pédagogiques, les brainstorming, les exercices, il y a plein. Il suffit d'aller sur Internet, de faire ça. Et c'est très important également de faire une formation là-dessus. Il y a des formations que l'AUF propose sous forme d'ateliers de trois ou quatre jours sur le, la pédagogie active ou la rédaction des scénarios, comme j'ai dit. Et euh, ça permet de tester ces jeux-là, ces, ces, ces, ces actions-là, concrètement, avec des cas concrets. Donc, euh, euh, au lieu d'entendre, comme on en parlait tout à l'heure, au lieu d'écouter et d'entendre, vous pouvez comprendre à un pourcentage particulier, mais vous maîtrisez la pédagogie active lorsque vous la faites vous-même dans un atelier. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'appelle toujours, je dis, en plus de la théorie, j'imagine que ça a été prévu par TLU. en plus de ces deux cours introductifs théoriques, c'est très important de faire des ateliers pratiques. Mais c'est très important de savoir choisir quel type d'atelier il faut faire. C'est pour ça, moi, j'ai dit, dans, dans ma pratique, je, je recommande dans une logique séquentielle de commencer par un, un atelier sur la conception de cours en ligne, la scénarisation, le tutorat, l'évaluation. La pédagogie active, vous allez euh, la, la voir dans un atelier sur la, sur la scénarisation et, et, et le tutorat sont les deux, parce qu'un un, un tuteur va appliquer un scénario. Donc, les scénarios et les tutorats reviennent en détail sur la pédagogie active pour savoir comment animer une classe, une classe virtuelle ou une classe inversée. Voilà ici un autre exemple. Animer le face-à-face, -face, ça veut dire la technique de la rétroaction ici. Ça veut dire qu'il y a les activités, la pédagogie active, ce qu'on vient de voir. Il y a également comment l'enseignant... Euh, va faire euh, interagir lui-même, euh, agir, réagir sur les réponses des étudiants. Il ne s'agit pas de donner une, une question, d'entendre la réponse, tout simplement il faut réagir. Et la rétroaction est très importante parce qu'elle va permettre à l'apprenant qui a répondu à une question de savoir le point de vue de l'enseignant. Et pour l'enseignant, c'est important pour lui d'avoir les rétroactions, le feedback, parce que ça lui permet de savoir si tout va bien, si tout le monde comprend, à quel pourcentage on comprend les choses ou non. Donc, il y a également plusieurs façons de faire des TRC. Les TRC, c'est les techniques de rétroaction en classe. C'est si en classe, ça veut dire que ça va durer maximum 10 minutes, 15 minutes maximum, et des choses qui se passent très vite, étant donné qu'une classe hybride ou une classe virtuelle ou une classe inversée, c'est des séquences courtes. Il faut Toujours, je rappelle, il ne faut pas tomber dans la, la routine et la monotonie. Donc, une, un petit contenu, une petite activité, une petite interaction euh, rétroactive. Donc, ça permet d'avancer, de maintenir l'attention des apprenants pour qu'ils soient tout le temps éveillés, concentrés, ils découvrent des choses et vous passez une heure ou bien deux heures de séance de classe inversée Active, dynamique, il n'y a pas un décrochage. Donc là, vous avez des exemples de, de, de techniques de rétroaction. Le sondage sur les connaissances, il y a des outils de sondage. J'ai parlé de Woodclap, donc vous avez un lien qui vous permet d'aller sur Woodclap, de, de, de, de, de, faire, de poser une question et de dire aux étudiants de cliquer sur le lien et de dire oui ou non. Vous donnez par exemple une définition et vous leur dites, est-ce que cette définition est correcte? Répondez oui ou non. Les étudiants vont cliquer sur, sur le lien que vous leur donnez et ils vont trouver deux boutons parce que vous avez déjà préparé la question. Ils vont trouver oui ou non. Et vous voyez en temps réel l'ensemble des résultats, les statistiques. Et si vous voyez que les réponses fausses sont plus que les réponses exactes, vous êtes obligé de revenir sur le concept et l'expliquer autrement. Donc, vous voyez, c'est une des techniques de terrasser de, TRC, de rétro, rétroaction. Les grilles pour des pour ou contre. Vous posez une question et vous le demandez, est-ce que vous êtes pour cette définition ou contre Ou euh, prise de position. Également, pareil, euh, vous avez, pendant cinq minutes, vous pouvez euh, avoir le feedback des étudiants pour avoir leur point de vue et réagir en ce moment-là par rapport à la réaction des étudiants. Vous, changez votre discours pour essayer de transmettre une connaissance que vous qui est valide en fonction de la réaction des apprenants. Citer des cas pratiques, par exemple, vous faire, faites le lien entre les principes exposés, vous exposez une théorie et euh, euh, vous demandez aux étudiants pendant cinq minutes la théorie, le, le thème ou la théorie que je viens d'exposer, est-ce que vous pouvez me la me, la, me, me donner des exemples je ne sais pas quel, de, de quel sujet, mais une, une idée théorique, généralement, elle se matérialise à travers quelque chose de concret. Donc, à ce moment-là, vous demandez pendant cinq minutes s'ils ont des exemples concrets du concept, de la théorie que vous avez exposée. L'autre exemple de vidéo interactive, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut créer une petite vidéo courte de 5 à 15 minutes dans laquelle il y a des questions et les étudiants visualisent la vidéo et ils vont interagir avec des questions euh, qu'ils qu obtiennent dans la vidéo interactive. Donc là également, on peut faire, vous pouvez prévoir une formation sur la conception de vidéos, de capsules de vidéos pédagogiques dans laquelle on intègre des questions, une interaction. Des résumés au vol, l'aspect euh, le moins clair. Donc vous voyez, ce sont des, des approches. Là, je n'ai donné que quelques exemples, mais également les techniques de TRC sont multiples mais l'essentiel, retenir, ce sont des courtes euh, pratiques d'exercice que l'enseignant fait pour avoir ce feedback, ce retour de, de, des étudiants, pour savoir si sa matière est comprise, si tout le monde suit correctement, si, la, si le, tout le monde a compris. En fonction de la rétroaction, l'enseignant va agir pour refaire la séquence ou pour continuer, ou pour compléter quelque chose qui n'a pas été bien comprise, etc. Donc, vous voyez que la classe inversée, finalement, c'est un ensemble de contenus, d'activités, de rétroactions. Donc, tout ça doit venir dans un scénario et finalement, c'est des choses qui meublent le, la séance et qui l'enrichissent, surtout que ça ne devienne pas euh, essayer de comparer avec deux heures où l'enseignant est en train de faire une conférence et les étudiants qui sont passifs à écouter. Le, la différence est énorme en fonction d'objectifs de transmission de connaissances l'étudiant sortira d'une classe inversée lorsqu'il a pratiqué des choses avec une connaissance bien enregistrée dans sa mémoire. Alors, l'évaluation maintenant, toujours pendant, comme on a dit, euh, euh, le pendant, donc on a vu euh, le, le, la pédagogie active, euh, des exemples de pédagogie active, les rétroactions, les évaluations maintenant, cela veut dire les évaluations on a parlé d'évaluation formative et sommative. L'évaluation formative, c'est dans les rétroactions. Euh, L'évaluation formative, elle informe l'enseignant si tout va bien. Elle informe l'apprenant s'il a compris ou non. Donc, dans ce cas-là, c'est très important de faire ces, ces moments d'évaluation. Et ces évaluations, bien sûr, dans les TRC, on a vu des exemples. Et, et là, c'est un peu, je reprends quasiment la, la même chose. Euh, le, le feedback formatif, le just-in-time teaching. Et vous avez plus ou moins quatre dispositifs d'évaluation pour la classe inversée qui sont euh, très courants. L'évaluation choisie ou autogérée, cela veut dire donner une large autonomie à l'apprenant dans le choix des questions comme dans le choix du moment de l'évaluation. Cela veut dire qu'il ne faut pas imposer, parfois on le fait, parce que le déroulement de la, de la classe inversée, on est limité par le temps ou un choix pédagogique où vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, donc vous imposez une évaluation. Mais être souple un peu dans l'évaluation pour laisser l'étudiant à, à, à l'aise. Et euh, à ce moment-là, l'essentiel, c'est l'expliquer que dire que c'est une évaluation pour savoir si tout, tout, tout marche très bien. L'évaluation par les pairs, c'est également très important. Cela veut dire qu'on l'a vu à un moment donné lorsqu'on... Euh, deux, deux personnes font des synthèses, on les met en groupe, ils vont commenter le, le, les synthèses de l'un de l'autre, ce qu'on appelle l'évaluation par le père. Il faut mettre les étudiants en face à face pour qu'ils s'auto-évaluent l'un l'autre. C'est très important que l'étudiant compare sa connaissance par rapport à la connaissance de l'autre. Il y a un équilibrage à ce moment-là. Je compare ce que je connais par rapport à ce que connaît l'autre, et grâce aux arguments qu'on va avancer, on va rectifier la connaissance pour celui qui n'a pas la bonne réponse. Donc, l'évaluation par les pairs, et il y a des modalités pour ça, bien entendu, il y a plusieurs façons de faire, de mettre les étudiants face à face pour se confronter. La réalisation d'un portfolio, les le portfolio, c'est le résumé des compétences d'un de, de, de, étudiant qui sera validé par les réponses qu'il va faire. Donc, les systèmes, il y a des portfolios automatiques qui vont développer, le, euh, indiquer les compétences des apprenants en fonction des exercices, des activités qu'ils vont faire. Plus ils font des questions, répondent à des questions correctes, plus ils font faire des exercices corrects, plus le portfolio va dégager les compétences qu'ils ont eues de, de développer et de valider à travers les bonnes, les bonnes réponses qu'ils ont faites. L'évaluation en situation authentique, également, c'est la mise en contexte. Euh, par exemple, parfois, euh, euh, on demande aux étudiants d'aller dans un colloque et de prendre des notes. Pour, pour venir représenter en, en, en salle. Donc, ils ont vécu un contexte réel et ils sont venus faire une synthèse d'un colloque. On peut faire les jeux de simulation. Euh, en droit, par exemple, je peux prendre deux étudiants, soit en présentiel, soit à distance, dans une classe inversée. Je leur donne, si je suis un enseignant de droit, je leur donne un dossier concernant une affaire juridique et je leur demande, l'un va jouer le rôle de juge L'autre, il va jouer le rôle d'avocat. Et le troisième va jouer le rôle de procureur. Et en salle, ils vont pendant 15 minutes jouer le rôle, ce qu'on appelle un jeu de simulation, ils vont jouer le rôle d'un tribunal. Donc, euh, euh, il va y avoir exactement comme dans un tribunal, et c'est une façon d'apprendre euh, un cours de droit, comment défendre une cause, comment euh, représenter le, la, la, le procureur de la République, et comment être un juge. Toujours, bien sûr, en référence à des lois du pays, etc. etc. Mais c'est une approche dans un cours de droit de faire une simulation, de faire une évaluation en situation authentique. Ou bien, si vous êtes en marketing, vous euh, demandez à un étudiant de faire le représentant commercial euh, et un autre de faire le, le, le, le, le je ne sais pas, euh, quelqu'un qui va défendre, qui va vendre un produit, euh, quelqu'un qui va... Euh, décrire les avantages du produit, l'autre qui va démontrer les défauts du produit. Donc ça, c'est le débat de l'argumentaire, etc. Donc, vous voyez que toujours, je redis que la pédagogie active, la rétroaction, tout ça, il y a beaucoup de créativité. Donc, l'enseignant doit réellement être créatif là-dedans et produire les choses qui vont avec ça. Alors, on arrive à la phase d'après, à la fin, la consolidation la rémédiation. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur une plateforme, sur un outil de classe inversée, il y a toujours des traces. Les traces sont gardées par le système pour le temps, pour ce qui a été lu, consulté, pour les réponses données, pour les notes obtenues. Tout est tracé. L'enseignant comme l'étudiant peut voir le résultat de sa pratique dans la classe inversée. Et à ce moment-là, on peut le consulter pour faire l'état des lieux l'enseignant peut revenir au forum pour voir qui a dit quoi, est-ce que tout le monde a participé, quelle est la qualité des interventions dans le forum, etc. Ça lui permet d'avoir une idée. Est-ce que la discussion s'est concentrée sur deux, trois, et que tout le monde a été silencieux, ou est-ce que tout le monde a participé Donc, ça lui donne une idée sur l'intérêt porté par les étudiants sur le sujet. Donc, les, les traces vont donner... D'une part, à l'enseignant une idée sur les points forts et les points faibles, Elles vont donner également à l'étudiant de voir la marge de sa contribution. Lorsqu'il voit qu'il n'a pas beaucoup participé, il va recevoir une alerte pour lui dire, attention, si tu ne participes pas, ça peut impacter l'évaluation finale, parce que l'enseignant a dit, dans le barème d'évaluation finale, il va dire, la contribution au forum euh, sera prise en compte dans la note finale ou globale du cours. Donc, l'étudiant saura, il faut qu'il soit informé de ça en avant, et il sait qu'il doit contribuer parce que ça entre dans l'évaluation finale. Donc, tout ceci intervient dans le bilan, et ça vient après la séance. Euh, comme j'ai dit, si vous êtes enseignant, vous avez l'habitude, vous faites ça en cinq minutes, en dix minutes, vous voyez les rapports rapidement et vous faites une petite note, un petit rappel pour dire que la prochaine fois, il faut focaliser sur ça parce que la séance précédente, ça n'a pas été bien traité. Donc, c'est toujours un repère pour vous qui vous guide pour plus ou moins savoir remédier pour les séances d'après. Ça vous permet d'améliorer la qualité de votre classe inversée et euh, au bout d'un certain temps, ça devient une pratique très euh, automatique et qui vous ne prend pas beaucoup de temps parce que vous devenez expert en, en, en la matière. Donc, tout ceci, bien sûr, se fait sur la durée. C'est fait sur le temps et ça, euh, ça, ça, ça ancre euh, chez vous une, une nouvelle façon de faire. Et ça vous permet surtout de sortir des incohérences et des, et des, et des fausses manipulations qu'on a observées, qu'on observe ou dans lesquelles on tombe quand on fait la classe inversée pour la première fois. Au début, on a toujours des risques, on est confronté à des risques les enseignants peuvent tomber dans le risque de, de cette erreur fréquente dont j'ai parlé depuis hier, c'est le fait d'enregistrer de, de, son cours sous forme de vidéo qui dure deux heures et de la mettre sur le LMS ou bien de dire aux étudiants, voilà, regardez le cours sous, en forme de vidéo et euh, sans associer une activité, sans euh, qu'il y ait une interaction avec ça. Donc ça, ça ne peut pas être considéré comme une classe inversée. Du tout. On peut utiliser les vidéos, mais une vidéo courte, 5-10 minutes, pas plus. Parce qu'on sait que l'étudiant ne peut pas se concentrer pendant une heure sur une vidéo. Impossible. Donc là, les vidéos ne doivent pas dépasser 5-10 minutes, euh, même 15 minutes, c'est un peu long. Et surtout, euh, ne pas se figer sur un seul modèle de classe inversée. Il faut tout le temps changer les, les, les TRC, les techniques de rétraction, les activités, la pédagogie active. Il y a un grand, grand nombre. Et il n'y a pas une fixation. Cela veut dire que vous pouvez improviser, vous pouvez créer. créer. L'essentiel, c'est de faire participer les étudiants. Vous avez des indicateurs clés. Le travail individuel, le travail en groupe, l'esprit le, la, la, critique, la synthèse, ça veut dire des choses que la, la, la, la monotonie, il faut éviter la monotonie, la, la routine. Toujours impliquer, il faut que l'étudiant lui-même crée la connaissance. Il faut qu'il soit actif. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Euh, on, on, on fait des jeux sérieux, par exemple, dans la classe inversée, on fait beaucoup de serious games. Ça veut dire un jeu créatif qui permet à, à, aux apprenants de travailler sur un jeu éducatif. Et chacun va contribuer pour trouver la bonne solution. Ça les met dans un monde ludique de jeu. Et les étudiants aiment ça, et du coup, ça les motive, ça les intéresse. Et en même temps, ils sont en train d'apprendre des méthodes, des approches, des, des formules, des théories, etc., à travers les sérieux. Il y a plein de sérieux en ligne que vous pouvez télécharger ou créer par vous-même. Du côté des apprenants, euh, euh, le risque, c'est que euh, les étudiants vont trouver que cette approche est un peu lourde pour eux, parce qu'ils sont habitués au confort, de venir en classe en touriste, en passif, il reste là, il écoute. Parfois, il prend des notes, parfois, il ne le prend pas. Il dit :« Je vais, je vais prendre les notes de mon collègue ou bien je vais lire un article. » Donc là, le fait de le faire travailler, ça peut créer une résistance. C'est pour ça que les activités euh, pédagogiques actives, il faut être créatif pour les motiver. Il y a plusieurs. Lorsque l'étudiant découvre chaque fois quelque chose de nouveau, il est motivé, ça le maintient éveillé, son, son esprit. Et surtout, c'est pour ça, que je dis, ne pas faire des activités longues. Changer chaque 10, 15, 20 minutes, pas plus, parce qu'au bout de 20 minutes, on sait pertinemment que l'ennui s'installe. Donc, il faut changer et ramener quelque chose de nouveau. Euh, par exemple, euh, dans le temps quand je faisais des cours en, en amphithéâtre, j'ai deux heures de séance là, avant de faire de l'enseignement à distance et j'ai 400 étudiants en face de moi. Ça se pratiquait dans le temps. Alors, je sais pertinemment qu'au bout d'une demi-heure, la moitié de l'amphithéâtre, il n'est plus là. Les gens vont rêver, vont aller ailleurs. Il n'y aura que quelques, un pourcentage très minime des gens qui suivent. Alors, la technique que je, que je trouve dans mon exposé de deux heures, d'ailleurs, ça fait maintenant... 7 ou 8 ans, je n'ai fait plus de cours en amphi. J'ai dit à l'administration, je n'ai fais plus ça. Ça ne sert à rien parce qu'au bout d'une demi-heure, les étudiants décrochent complètement. Ils ne peuvent pas suivre. Toutes les études l'ont montré. Alors, ce que je fais dans le temps, dans ma présentation PowerPoint comme celle-ci, chaque 20 minutes, je mets une vidéo sur YouTube, une vidéo qui parle du même thème que j'expose. Au bout de 20 minutes, quand je vois dans la salle des, des têtes qui commencent à pencher ou bien des, des gens qui commencent à parler entre eux, à chuchoter, je lance la vidéo et du coup, ça installe le calme. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu. Au bout d'une demi-heure, les étudiants se sont ennuyés, ils ne m'entendent plus. Quand je mets une vidéo c'est quelqu'un d'autre qui parle et, et quelque chose de visuel qui attire leur attention, du coup, tout, tout le monde se réveille, ils suivent. Et je mets une vidéo de maximum 5 minutes. Maximum 5 minutes. Donc, ça permet aux étudiants de sortir de cette distraction dans laquelle ils sont partis. Et ils sont de nouveau concentrés. Je continue ma présentation théorique pendant 15-20 minutes et je mets une autre vidéo. Donc, j'utilise 3-4 vidéos. Parfois, euh, je change un peu même la vidéo. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui parle. Parfois, je montre une, une, une séquence où il y a du mouvement il y a une scène d'un film, euh, il y a quelque chose que je contextualise avec ma présentation, tout simplement pour casser la routine. Donc, c'est très important de lutter contre cet ennui et d'attirer la motivation de l'étudiant dans, dans la séance. Et euh, l'autre risque, c'est que les étudiants, le passage d'un statut passif à un statut actif crée parfois des résistances. Il y a certains étudiants qui viennent en cours juste parce qu'ils sont obligés de venir là. Dans toutes les classes, il y a des gens qui sont obligés parce qu'ils sont inscrits. Ils disent « bon, euh, je suis obligé d'être là, sinon je serai marqué absent et ça peut être négatif pour moi. » Donc là, il faut savoir comment effectivement euh, rendre le cours attirant. C'est l'attractivité. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs intégré les jeux sérieux. C'est du jeu. Et les, les jeunes, les étudiants aiment jouer. Mais en même temps, les jeux, ils sont éducatifs, hein, ils sont pédagogiques. Ils permettent de transmettre quelque chose de nouveau, de la connaissance. Et c'est là où il y a la créativité pédagogique à travers le jeu, d'intégrer un message pédagogique à travers le jeu qu'on fait. Et euh, là, effectivement, ça rejoint effectivement, euh, pour dire que finalement, il faut ramener l'étudiant de l'état passif à l'état actif en observant un peu les verbes d'action de Bloom pour les mettre le maximum possible dans des situations d'action. Ils n'ont pas d'écoute, ou bien de regard, ou bien de, de, de voir. Il faut également qu'ils manipulent des choses. Et manipuler, parfois, le fait de ne pas connaître comment faire, ça crée une résistance. Donc là, c'est très important de bien étudier l'activité à leur donner l'activité qu'il le, le, qu faut leur faire faire, parce que dès la première résistance, incompréhension, ils peuvent, ils peuvent décrocher. Donc, il faut que ce soit bien clair, court, et euh, surtout de les mettre en rapport entre eux, parce qu'un travail de groupe, ils se motivent mutuellement. Un étudiant et un étudiant se motivent mutuellement mieux qu'un étudiant et un enseignant. Toujours l'enseignant, il est regardé, il est craint, etc., mais quand ils sont ensemble dans un petit groupe, ils sont décontractés. Ils sont entre eux. Et c'est très bien de, le, de leur faire faire des travaux de groupe. Ça leur permet d'être à l'aise en discutant, etc., avec votre contrôle, etc. Alors, finalement, pour résumer, je conclue avec ça, que la classe inversée est, est vraiment un nouvel état d'esprit. C'est un changement de paradigme, un changement de mentalité, un changement d'approche pour l'enseignant et pour l'apprenant. Les deux, depuis longtemps, on est habitué à l'enseignement classique, euh, passif et transmissif. L'enseignant le, vient transmettre la matière, l'étudiant, il est passif, il prend note, il écoute, et c'est tout. Donc là, il y a un changement complet de paradigme, dans le sens où euh, il faut changer l'approche, la, et surtout, il faut préparer ça à travers des documents. Le scénario, c'est la pièce maîtresse, qu'il faut bien détailler, bien développer, ça peut paraître très difficile au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on qu qu l'a fait, qu'on a su comment la faire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'organiser un atelier sur la scénarisation. Comment on rédige un scénario pédagogique et euh, euh, essayer de, de focaliser sur le point fondamental d'un scénario et après laisser la liberté pour l'enseignant de choisir la grille ou la matrice qu'il veut. Quels sont les indicateurs qu'il met dans, dans la grille Ça dépend de la matière, ça dépend de, du public cible, ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'essentiel est que l'enseignant a une fiche qui lui rappelle ce qu'il doit faire dans une séance avant, pendant, après et combien ça dure. L'autre avantage d'un scénario, dans l'enseignement à distance, on a vu apparaître une nouvelle fonction, la fonction de tuteur. Le tuteur n'existe pas en, en, en enseignement classique. Il y a l'enseignant et l'étudiant, C'est tout. En enseignement à distance, il y a l'enseignant, il y a le développeur de contenu plutôt, il y a le tuteur, il y a l'apprenant. Je peux développer un cours, une vidéo, un fichier PDF sur une théorie mathématique ou sur scientifique, etc. Et je crée un scénario là-dessus. Je dis, ce cours que je viens de créer, voilà comment je pense l'enseigner. Et vous faites un cours, pour le, un, un scénario pour le cours, avec tous les détails qu'on vient de voir. Avec ça... Je peux, pas, pas moi, l'administration peut désigner, peut engager un tuteur autre que celui qui a fait le cours pour enseigner la matière en temps réel, en classe inversée ou en classe hybride. Le tuteur, à ce moment-là, il va justement exécuter le scénario qui a été développé par le concepteur du cours et pour lequel il a associé une activité. Toujours le contenu théorique avec une activité. Ça va de pair dans l'enseignement. Et le tuteur, il vient... Il va lire, il est du domaine, il a de la spécialité. Il va lire, la, voir la vidéo, ou lire le, la théorie. Il va voir le scénario. Il a une vue globale sur le déroulement de la séance. Il a le contenu, les activités associées, le timing, les outils qu'il doit utiliser, les objectifs à atteindre. Et à ce moment-là, il a tout. Donc, c'est lui qui va faire le tutorat, c'est lui qui va enseigner le cours, alors qu'il n'a pas développé le contenu ni le scénario. Mais il a tout, il a une feuille de route, il peut le faire. Donc là, c'est l'un des changements qui, qui, qui intervient dans les universités, c'est la désignation de tuteurs. Les tuteurs, c'est soit, dans la majorité des cas, c'est l'enseignant lui-même qui fait le tuteur, parce que c'est lui qui a créé le contenu et le scénario, donc il va faire le tuteur la séance d'enseignement parce que ça entre dans son service comme enseignant. Mais dans certaines universités, dans, le, dans des enseignements où on utilise, par exemple, les MOOC, l'enseignement entièrement à distance, où vous avez des milliers d'étudiants sur un seul cours. À ce moment-là, on va engager des tuteurs, des, des dizaines, voire des centaines de tuteurs, sur le même cours qui a été développé par quelqu'un d'autre et qui a développé un scénario pour cette matière-là. Donc, le scénario et les cours sont enseignés par un tuteur qui est recruté, qui est payé à l'heure, on lui dit, voilà un contenu, voilà un scénario pédagogique, vous allez faire la classe inversée, les étudiants vont lire leurs ressources chez eux et vous allez avoir des séances synchrones avec eux pour les accompagner dans la réalisation de ces activités-là. Donc là, vous voyez que la feuille de route, le scénario, c'est un élément fondamental. Il fait gagner du temps, il fait gagner de, de, de la qualité, de la, de, la, de, la, de la ponctualité, de la précision sur les déroulements des activités. Parce que si on n'a pas un scénario, on peut aller dans une classe euh, virtuelle ou une classe inversée. Et si on n'a pas le contre-ditant temps, on peut faire deux heures euh, sans avoir fait grand-chose. Donc, le scénario va vous limiter, vous dire au bout de dix minutes, c'est terminé, vous passez à l'autre chose. Vous faites ça, c'est terminé, vous passez à l'autre chose. Donc, c'est très important. Bien sûr, avec une souplesse que vous pouvez faire parce que c'est vous qui avez fait le scénario et le contenu, mais le scénario, il est là comme étant un repère. Vous pouvez bien sûr ajouter des choses, enlever des choses, improviser. La marge d'improvisation, c'est toujours autorisé parce que c'est un travail humain, c'est un travail intellectuel, etc. Et le scénario n'est là que pour vous rappeler au cas où vous oubliez des choses et vous donne le cadre global du déroulement de la séance. Donc voilà un peu, euh, si je résume globalement, euh, le, la classe inversée avec ces, avec ces éléments-là. Avant, pendant, après. Le pendant, le scénario, toujours, c'est très important. Et dans la classe inversée, il faut focaliser sur la pédagogie active. Il y a énormément, on n'a vu que quelques-unes. Et c'est très important d'être créatif. Mais toujours garder en tête, il faut que ce soit court, il faut que ce soit motivant, euh, il faut que ce soit euh, individuel et collaboratif. Euh, cibler, lutter contre l'ennui, le, le, euh, lutter contre le décrochage et toujours garder la motivation de l'étudiant à travers l'innovation, lui faire découvrir des choses, etc. Donc, l'étudiant, il est au centre du processus, ce n'est pas l'enseignant. Vous n'êtes là que pour accompagner et pour tenir le, le, le chronomètre et pour orienter, intervenir lorsqu'il y a une, une, une, une connaissance ou une chose qui n'est pas bien comprise et corriger des choses. Donc, vous n'êtes plus l'enseignant qui dicte pendant une heure ou deux heures un contenu théorique et les autres sont sont passifs. Voilà, je suppose.